C'est une réquisition Alors, dans l'attente d'avoir justement des réponses du gouvernement. Ils seront rendus aux mairies le moment venu quand on aura des, des réponses concrètes.